Yahweh, oui, je sais que tu te lèveras Yahweh, oui, je sais que tu agiras Tu as toujours le dernier mot Tu as toujours le dernier mot Yahweh, oui, je sais que tu te lèveras Yahweh, oui, je sais que tu agiras Tu es l'éternel des armées Tu comptes oui, je sais que tu te lèveras. Oui, je sais. Oh, tu es le L vivant. Et tu combats pour nos vies. Oh, quoi qu'il arrive. Je te louerai. Je te louerai. Des hommes n'existaient plus Je trouverai Une solution Pour te louer Je veux... Je veux juste louer. Je veux juste louer. Je veux juste louer. Je veux juste louer. Tu m'as crié mon toi. On y va encore une fois. qu'il arrive, quoi qu'il se passe Seigneur, je sais que tu agiras Père Sinon nous savons que tu agiras dans nos vies et au choix Père Nous voulons te faire confiance encore davantage Seigneur Nous voulons nous abandonner entièrement à toi et au choix Père Seigneur, même si la langue des hommes n'existerait plus, Seigneur Même si, Seigneur, nous perdons tous nos moyens, Père Nous voulons, Seigneur, te louer par tous nos moyens, Seigneur Même avec nos faibles mots, Seigneur Même avec nos faibles capacités et au choix, Père Nous voulons te louer, Seigneur, Père Parce que tu mérites toute la gloire et au choix Tu mérites toute l'adoration, Seigneur, Père